Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 77 de Stage 1 Et nous allons jouer à un, un des Need for Speed qu'on n'a pas encore fait C'est Need for Speed Underground 2 euh, On fera pas le Underground normal, on va faire que le 2 Et euh, donc c'est parti, on va, on, va faire, on va jouer en mode euh, carrière, tout simplement Allez, on va faire un carrière donc Reprendre, euh, non, on commence une nouvelle carrière Alors, on s'appellera Sylvanus s'il va nu, parce que là, il s'y rentre pas, évidemment. Écraser la sauvegarde, oui, je sauvegarde, je continue, super. Et on va avoir une petite vidéo cinématique, peut-être sur le début. Un rechargement qui est assez rapide, voilà. Moi, c'est Rachel, la copine de Samantha. Il paraît que tu viens d'atterrir ici. Alors, bienvenue à Bayview. Le tu t'aurais pas deviné, ce que tu entends c'est le SMS de la bagnole, le système de messagerie instantanée. Je sais pas si tu connais, alors je l'ai réglé pour une utilisation débutant. Lis les instructions pour comprendre comment ça marche. Bon, j'ai un œil à la carte, elle est simple à utiliser. Alors familiarise-toi bien avec. Et oui, si c'est la ville, t'es plus à la campagne. Bon, j'ai besoin de ma caisse. Donc c'est parti, on a, on a le contrôle de la voiture, on peut démarrer. Donc il faut ramener son son, sa voiture au garage comme elle a dit. Donc déjà je n'ai pas vu le mur. Euh, donc tout de suite qu'est-ce qu'on remarque euh, bon la nitro elle fonctionne euh, le graphisme oh, Tenté par une ouais, il parle il y a une bande sur les ils veulent faire une course de les je on là non, non bah, il m'a coupé dans mes paroles donc je disais euh, on va suivre la flèche donc on remarque au niveau du graphisme la... la direction au niveau du graphisme c'est plutôt joli euh, c'est plutôt bien foutu euh, L'argent, euh, oui ça doit servir Mais euh, pourquoi elle nous l'affiche tout le temps sur l'écran Je sais pas hey Rachel, on, on voit, euh, donc on en on, es bon on est à es 220 km heure en ville Ou sur le problème. périphérique du moins C'est pas mal On remarque quand même que la voiture en elle-même Était bien faite Ouf, par contre la direction Elle laisse à désirer, vous avez vu comment la voiture, voiture Elle part, en même temps de 200 heure, Je veux bien comprendre mais On fait un 2 secondes au là C'est assez impressionnant, ah non Aller prendre le virage Ah je voulais juste tourner Je voulais juste tourner j'ai fait un demi tour à peu, Pour la preuve que la direction est assez bizarre Ou alors c'est la voiture qui est trop puissante Là à gauche Voilà On va essayer de s'habituer au contrôle hein. chaque, chaque, chaque jeu de voiture est différent Donc le euh, contrôle change un peu à chaque fois Donc là il faut s'habituer. Donc on continue tout droit Là, on continue encore tout droit pour <rire> pas changer donc on va ramener donc, sa voiture là-bas au garage. Ouais on va essayer. C'est pas encore gagné mais on va, y... on va essayer. Hop là. Donc le garage est là-bas, c'est le point bleu sur la mini carte en bas à gauche. Alors, en haut en haut à gauche par contre ça va être les messages qu'on reçoit. Pas tout fait compris comment ça fonctionnait. Il nous affiche aussi notre compteur tour, non euh, En dessous du compteur normal il y a un compteur tour il me semble. La en bleu autour, autour du compteur. Et là, j'ai dépassé, en vous parlant, j'ai dépassé le point bleu. Il faut que je revienne en arrière parce que j'ai une <rire> J'ai pas pris la bonne route. Ouais, je me suis pas arrêté quoi. Euh, 125. Hop, j'ai un accident en plus. Mais qui n'est pas très grave. Ma voiture a fait un demi-tour. Encore. Voilà, donc il faut s'arrêter là-bas aux lumières bleues. Euh, faut y aller par ici. Hop là. Et on appuie sur... Quelle touche ah, Pab, espace, non Voilà. Veux-tu vraiment entrer Je veux rentrer. Bon, c'est cool. Alors, je vais pouvoir prendre une vraie caisse. Enfin, celle-là, elle était bien, c'était là. La... C'est la, la caisse de la voiture. La caisse de la femme. J'ai dit n'importe quoi, ça enregistre, à chaque fois qu'on revient au garage ça enregistre Oui pour enregistrer c'est comme ça, il faut revenir au garage ou... Peut-être à la fin des épreuves ça enregistre mais il me semble que c'est en revenant au garage que ça Très rentre Alors j'ai troqué la super voiture de fou contre une Clio de merde Ou une Peugeot de merde, j'ai dit n'importe quoi Confondre une Peugeot et une Clio faut le faire Sauf market alors c'est pas tout en français, <rire> faut se dire quand même, euh, bon c est, il est déjà bien. Ah, alors, on va, on va suivre la direction qu'il nous donne, on va aller faire une course, là-bas, le point violet que vous voyez avec cette voiture, on peut aller faire une petite course sympathique. Elle roule pas aussi vite que l'autre, elle a pas autant de puissance, hein. avec l'autre j'étais déjà à 200. Hein. Ah, la ville est vachement bien éclairée la nuit quand même, je trouve. C'est sombre, mais c'est très beau. Tout, tout est très beau. Ils ont peut-être forcé sur le, côté, euh, sur le côté fantastique ou, ou artistique plutôt. Parce que c'est pas, pas très réaliste, on va dire. Et c'est très forcé. Euh, en ligne droite, j'arrive à, à me voter. Ah, alors, il est là le point il est là-bas la lumière violette. Qu'est-ce qu'il faut faire c'est pas une course. quest ce que je raconte J'ai pas suivi ce qu'elle m'a dit, mais c'est pas une course. C'est un garage. Voilà, c'est un autre garage. Voilà, dans mon garage. Je vous ai dit n'importe quoi. Alors, retour en mode exploration. C'est que changer voiture, changer pièce, se garder. Euh, non, mais en fait, m'en fous. Moi, je veux, je veux explorer. La voiture, on en a qu'une. Les pièces, on n'a a pas d'argent. On va sortir en fait. Euh, voilà. Ah, ouais, coup de téléphone. Euh, je sais pas pourquoi, mais euh, je l'avais deviné. Ouais. Donc elle m'a donné des emplacements de course, là, les cercles bleus, le clair bleu foncé. On va prendre le bleu clair, on va essayer de la faire. C'est où ça C'est là. Ah oui, c'est là. Regardez, là c'est une course. Ah, enfin. Alors quand on accepte la course. Il y avait une récompense, j'aurais dû regarder un peu plus. Un peu plus longuement. Donc c'est une course. Hop. La reine de l'âge de pierre. Les reines. Hop là. Donc là, il va falloir faire quatre tours. Non, trois tours. trois tours et je... Je suis deux sur 4 et il faut faire trois tours. Hop là. Ça va, c'est pas trop trop dur vu que c'est les premières, les premières courses... Et on se casse pas trop la tête Hop là La direction elle est beaucoup mieux que ces voitures je trouve Peut-être parce qu'elle accélère beaucoup moins Elle a beaucoup moins de puissance donc c'est beaucoup plus facile à, à manœuvrer Même si c'est pas non plus la joie Encore. Meilleur temps au tour Et allez le dernier tour pour le pour la route Petite course très rapide Oh là là là là là Non non non non J'ai pas envie de me faire doubler l'autre double train me colle au train Ah là là elle est derrière elle n'a pas intérêt à passer. Allez. Voilà. Tu as gagné. Content. 53, 58. Voici le Je gagne 250 dollars et des points de réputation. C'était plutôt sympa. Et voilà, ça sauvegarde comme je disais à chaque fin d'épreuve. Donc voilà, ce sera tout pour Need for Speed Hunter Round 2.